Celui-ci, un chimiste, ne venait-il pas de découvrir un nouveau corps Le nilium dont le gramme ne coûtait que trois millions de dollars Celui-là, un médecin audacieux, ne prétendait-il pas qu'il possédait un spécifique contre le rhume de cerveau Tous ces rêveurs furent promptement éconduits. Quelques autres reçurent meilleur accueil. Et d'abord, un jeune homme dont le vaste front annonçait la vive intelligence. Monsieur, dit il, si autrefois on comptait soixante-quinze corps simples, ce nombre est réduit à trois aujourd'hui. Vous le saviez? Parfaitement, répondit Francis Bennett. Eh bien, monsieur, je suis sur le point de ramener ces trois à un seul. Si l'argent ne me manquait pas, dans quelques semaines j'aurais réussi. Et alors? Alors, monsieur, j'aurais tout bonnement déterminé l'absolu. Et la conséquence de cette découverte Ce serait la création facile de toute matière bois, pierre, métal, fibrine. Prétendriez-vous que donc parvenir à fabriquer une créature humaine Entièrement. Il n'y manquerait que l'âme. Que cela. Répondit ironiquement Francis Bennett, qui attacha cependant ce jeune chimiste à la rédaction scientifique du journal. Un second inventeur, se basant sur de vieilles expériences qui dataient du XIXe siècle et souvent renouvelées depuis, avait l'idée de déplacer une ville entière d'un seul bloc. Il s'agissait en l'espèce de la ville de Saf, située à une quinzaine de miles de la mer, et qu'on transformerait en station balnéaire, après l'avoir emmenée sur rail jusqu'au littoral d'où une énorme plus-value pour les terrains bâtis et à bâtir. Francis Bennett, séduit par ce projet, consentit à se mettre de moitié dans l'affaire. « Vous savez, monsieur, lui dit un troisième postulant, que grâce à nos accumulateurs et transformateurs solaires et terrestres, nous avons pu égaliser les saisons. Je me propose de faire mieux encore. Transformons en chaleur une part de l'énergie dont nous disposons et envoyons cette chaleur aux contrées polaires dont elle fondra les glaces. Laissez-moi vos plans, répondit Francis Bennett, et revenez dans huit jours. Enfin, un quatrième savant apportait la nouvelle que l'une des questions qui passionnait le monde entier allait recevoir sa solution ce soir même. On sait qu'il y a un siècle, une hardie expérience avait attiré l'attention publique sur le docteur Nathaniel Fessberg partisan convaincu de l'hibernation humaine c'est-à-dire de la possibilité de suspendre les fonctions vitales puis de les faire renaître après un certain temps il s'était décidé à expérimenter sur lui-même l'excellence de sa méthode après avoir par testament holographe indiqué les opérations propres à le ramener à la vie dans cent ans jour pour jour il s'était soumis à un froid de 172 degrés. Réduit alors à l'état de momie, le docteur Fessburn avait été enfermé dans un tombeau pour la période de convenu. Or, c'était précisément ce jour-ci, 25 juillet de 1889, que le délai expirait, et l'on venait offrir à Francis Bennett de procéder dans l'une des salles du Earth Herald à la résurrection si impatiemment attendue le public pourrait, de la sorte, être tenu au courant seconde par seconde. La proposition fut acceptée, et comme l'opération ne devait pas se faire avant dix heures du soir, Francis Bennett vint s'étendre dans le salon d'audition, sur une chaise longue. Puis, tournant un bouton, il se mit en communication avec le central concert. Après une journée si occupée, quel charme il trouva aux œuvres de nos meilleurs maestros, basées, comme on le sait, sur une succession de délicieuses formules harmonico-algébriques. L'obscurité s'est en faite, et, plongée dans un sommeil demi-extatique, Francis Bennett ne s'en apercevait même pas, mais une porte s'ouvrit soudain. Qui va là demande t il en touchant un commutateur placé sous sa main aussitôt par un ébranlement électrique produit sur les terres, l'air devient lumineux. « Ah, c'est vous, docteur ?» dit Francis Bennett. « Moi-même, » répondit le docteur Sam, qui venait de faire sa visite quotidienne. « Abonnement à l'année. »« Comment va ?»« Bien. Tant mieux. Voyons cette langue. » Et il regarda au microscope. « Bonne. Et ce pouls Il le tâta avec un pulsographe analogue aux instruments qui enregistrent les trépidations du sol. « Excellent. Et l'appétit ?»« Euh... Oui, l'estomac. »« Il ne va plus bien, l'estomac Il vieillit, l'estomac ?»« Il faudra décidément vous en faire remettre un œuf. »« Nous verrons, » répondit Francis Bennett. « En attendant, docteur, vous dînez avec moi. » Pendant le repas, la communication phonotéléphonique avait été établi avec Paris. Cette fois, Mrs. Bennet était devant sa table. Et le dîner, entremêlé de bons mots du docteur Sam, fut charmant. Puis, à peine terminé, « Quand comptes-tu revenir à Centropolis, ma chère Edith ?» demanda Francis Bennet. « Je vais partir à l'instant. Par »« Par le tube ou l'aérotrain ?»« Par le tube. »« Alors, tu seras ici ?»« À 11h59 du soir. » « Heure de Paris Non, non, heure de Centropolis. »« À bientôt, donc. Et surtout, ne manque pas le tube !» Ces tubes sous-marins, par lesquels on vient d'Europe en 295 minutes, sont infiniment préférables, en effet, aux aérotrains, qui ne font que 1000 km à l'heure. Le docteur s'étant retiré après avoir promis de revenir pour assister à la résurrection de son confrère Nathaniel Fesburn. Francis Bennett, voulant arrêter les comptes du jour, passa dans son bureau. Opération énorme quand il s'agit d'une entreprise dont les frais quotidiens s'élèvent à huit cent dollars. Très heureusement, les progrès de la mécanique moderne facilitent singulièrement ce genre de travail. A l'aide du piano compteur électrique, Francis Bennett eut bientôt achevé sa besogne. Il était temps, à peine avait-il frappé la dernière touche de l'appareil totalisateur que sa présence était réclamée au salon d'expérience. Il s'y rendit aussitôt et fut accueilli par un nombreux cortège de savants auquel s'était joint le docteur Sam. Le corps de Nathaniel Fesburn était là, dans sa bière, qui était placée sur des tréteaux au milieu de la salle. Le téléphote est actionné. Tout le monde entier va pouvoir suivre les diverses phases de l'opération. On ouvre le cercueil, on sort Nathanael Fessburn. On ouvre le cercueil, on en sort Nathanael Fesburn Il est toujours comme une momie. Jaune, dur, sec. Il résonne comme du bois. On le soumet à la chaleur, à l'électricité. Aucun résultat. On l'hypnotise. « On le suggestionne. »« Rien n'a raison de cet état ultra-cataleptique. »« Eh bien, docteur Sam, demande Francis Bennett. » Le docteur se penche sur le corps. Il l'examine avec la plus vive attention. Il lui introduit, au moyen d'une injection hypodermique, quelques gouttes du fameux élixir Brown secker qui est encore à la mode. « La momie est plus momifiée que jamais. » « Eh bien, » répond le docteur Sam, « je crois que l'hibernation a été trop prolongée. <rire> »« Et que Nathaniel Fesburne est mort. mort »« Mort Aussi mort que l'on peut l'être. »« Depuis quand est-il mort ?»« Depuis quand ?» répond le docteur Sam, « mais depuis cent ans. »« C'est-à-dire, depuis qu'il a eu la fâcheuse idée de se faire congeler par amour de la science. »« Allons, » dit Francis Bennett, « voilà une méthode qui a besoin d'être perfectionnée. » Perfectionné elle répond docteur Sam tandis que la commission scientifique d'hibernation remporte son funèbre colis Francis Bennett suivi du docteur Sam regagna sa chambre et comme il paraissait très fatigué après une journée si bien remplie, le docteur lui conseilla de prendre un bain avant de se coucher. Vous avez raison, docteur, cela me reposera tout à fait, monsieur bennett et si vous le voulez, je vais commander en sortant. c'est inutile, docteur il y a toujours un bain préparé dans l'hôtel et je n'ai même pas l'ennui d'aller le prendre hors de ma chambre. Tenez, rien qu'en touchant ce bouton, la baignoire va se mettre en mouvement et vous la verrez se présenter toute seule avec de l'eau à la température de 37 degrés. Francis Bennett venait de presser le bouton. Un bruit sourd naissant s'enflait, grandissait, puis une des portes s'ouvrit et la baignoire apparut, glissant sur des rails. Ciel « Ciel Tandis que le Docteur Sam se voile la face, des petits cris de pudeur effarouchés s'échappent de la baignoire. Arrivée depuis une demi-heure à l'hôtel par les tubes transocéaniques, Mrs. Bennett était dedans. Le lendemain, 26 juillet de 1889, le directeur du Hearst Herald recommençait sa tournée de 20 km à travers ses bureaux. Et, le soir, quand son totalisateur eut opéré, ce fut par 250 000 dollars qu'il chiffra le bénéfice de cette journée. 50 000 dollars de plus que la veille. Un bon métier, le métier de journaliste à la fin du 29e siècle. Lecteur, Emmanuel Laurent